Alors ce sont deux romans en fait euh, qui racontent euh, l'histoire de l'abandon de Médée euh, dans un aéroport par euh, son mari de 30 ans qui s'appelle Ismaël. Et en fait l'idée c'était d'explorer euh, la thématique de l'abandon du point de vue euh, de l'abandonné mais aussi du point de vue de celui qui abandonne parce que dans le mythe grec euh, l'époux des Médées s'appelle Jason et en fait euh, le mythe n'explore absolument pas euh, l'abandon pour Jason la dimension de l'abandon pour Jason l'idée c'est de reprendre le mythe et en fait de le retravailler autrement l'idée de départ c'était précisément euh, le diptyque c'est-à-dire euh, la, la, la version des perspectives en fait sur l'abandon c'était aussi euh, une manière de parce que évidemment l'abandon de d'Ismaël euh, qui était un neurochirurgien euh, brillant euh, qui a épousé cette femme euh, qu'il a profondément aimé qui est sculpteur euh, dont il a trois enfants et deux petits enfants il peut sembler à euh, l'abandon monstrueux qu'elle en quelque sorte hein, sans crier gare disparaître euh, pour aller vivre une autre vie euh. et, et et en fait il y avait le désir d'aller explorer euh, finalement peut-être pas pour peut-être pas pour dédouaner mais mais comprendre en fait euh, le sursaut désespéré, le, le, le désir désespéré à l'origine de, de cet acte qui en apparence peut paraître complètement monstrueux. Il y avait une évidence à écrire Médée. Euh, il n'y avait aucune évidence à écrire dans sa chair. C'est un, un déplacement radical. Euh, D'abord parce que je suis une femme, et puis euh, parce qu'il fallait se glisser dans la peau d'un homme. Et c'était euh, peu évident, en fait. Et puis, euh, il, fallait, il a fallu se transformer en une sorte de canal pour accueillir des émotions euh, des émotions différentes euh, et réussir à, à, à entendre et à faire entendre euh, le parcours de cet homme euh, à l'opposé du type de jugement que ce parcours pourrait susciter c'est-à-dire cette décision et ses conséquences sur la vie des autres c'est-à-dire sa femme, ses enfants et finalement euh, ce que ce moment Particulier, ponctuel, euh, d'émergence de la passion, d'émergence du désir, en fait, hein, peut avoir d'irrépressible pour un homme de 60 ans et, et peut avoir de, sur le moment, en fait, de salvateur. Pas jusqu'au bout, mais en tout cas, au moment où c'est vécu, c'est salvateur. En fait, c'est un récit profondément, ce sont deux récits profondément modernes, mais, mais qui sont. Euh, Ancré dans, dans des mythes hein, qui, qui, en fait, dépassent largement les personnages. et Il y a aussi euh, le désir de réécrire, d'une certaine manière, le mythe. Médée est une femme, euh, dans la mythologie, et le personnage de Ripi, il, il est terrible. Hein. C'est une femme qui tue ses enfants pour, euh, pour se venger de, de l'abandon dans lequel euh, la laisse Jason. Elle ne laisse rien derrière elle, et, et donc elle sacrifie ses propres enfants. C'est presque impensable, en fait, c'est insoutenable. C'est la puissance de la tragédie. La colère de Médée, la passion de la colère, l'ubris. Euh, dans Médée Chéri, euh, le personnage euh, est une femme extrêmement maternelle, en fait, qui est sauvée par son fils Adam, le premier homme. Et donc les prénoms, oui, ont une charge importante. De même que pour Ismaïl, euh, euh, ce qui est. Bien évidemment, il y a quelque chose qui est rejoué du point de vue du mythe d'Abraham et Ismaïl, son père s'appelle Ibrahim. Et en fait, euh, c'est un, un intellectuel marocain dans les années 70, les années de plomb. Et, euh, et en fait, toute la vie d'Ismaïl sera conditionnée par la disparition brutale de son père, un jour où euh, il est emmené par la police politique. Et donc, euh, cet homme se construira en soutien à sa mère. C'est le fils sacrifié, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas le sacrifice euh, comme dans, dans, les textes, dans les textes religieux, mais euh, au fond, il est sacrifié. Il, son, son père euh, est enlevé et il a la charge. Euh, de protéger euh, cette famille en fait. Hein, euh, il n'est qu'un jeune adolescent. Et finalement, euh, tout son trajet euh, se tient dans ce sacrifice initial. L'esprit de sacrifice qui l'anime pour aussi rencontrer euh, les schémas du patriarcat, c'est-à-dire de la réussite sociale, pour satisfaire sa mère pour laquelle il l'anime immense amour protéger ses sœurs, épouser cette femme extraordinaire, l'aimer, euh, être un mari loyal, être un neurochirurgien. Euh, euh, dévoué euh, au sein de l'hôpital public dans ce pays euh, qui dans les années 70 compte construit une médecine nationale. Et finalement, c'est comme si euh, Ismaël se rencontrait à 100 ans. C'est là qu'il s'autorise à vivre en fait. Tout à coup, il y a ce désir qui est surgit pour une jeune femme et qui n'a pas la force de repousser. Parce que dans ce désir, il se rencontre vivant. Et à son tour... Il réitère le geste du sacrifice. C'est aussi bien sûr une réflexion politique euh, sur ce que c'est que. Euh, ce que c'est que disparaître euh, dans, dans, dans un pays où, euh, dans l'histoire d'un pays au moment où une certaine violence s'exprime, ex s'exerce, hein, et la manière dont finalement nos vies sont affectées euh, par des paramètres qui qui installent en fait des, des souffrances personnelles et collectives et qui finalement produisent une violence qui, va, qui, se, qui se répercute jusque dans l'intime.